Bonjour, bonjour tout le monde, ici Sophie et aujourd'hui nous allons parler confinement avec les enfants et surtout des enfants en bas âge. Vous savez que j'ai deux enfants, un fils de 2 ans et demi et une fille de 4 ans et demi et là si je peux faire cette vidéo c'est parce que j'ai réussi à les mettre au lit. Vive la sieste Alors je vais vous donner quelques astuces pour vivre ce confinement au mieux, le plus sereinement possible tout en évitant les tensions et en profitant de ceci comme sort d'école à la maison, vacances, petit mélange de tout, sachant qu'ils font jongler aussi avec le télétravail ah <rire> Bref, alors tout d'abord il y a des activités, vous savez, je sais pas si vous savez je travaille, euh, je travaille, <rire> je, je prête mes services dans une école Montessori normalement quand elle est ouverte et donc du coup bah, je me suis pas mal inspirée des activités Montessori mais pas que et du coup il y a beaucoup de savoir-être, savoir-faire et savoir-vivre. Dans le savoir-vivre et le savoir-être, il y a aussi quand même beaucoup de ce qui comporte le soin corporel et le soin de l'environnement. Du coup, je m'en suis inspirée. Ce matin, par exemple, on a revu, on a passé une demi-heure dans la salle de bain, on a revu les gestes pour se laver les dents, bien se laver, se peigner, bien s'habiller, etc. C'est toujours utile de revoir un peu, surtout les dents. C'est compliqué les dents euh, pas que pour nous hein. je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment se laver les dents je vous la mets là en carte euh, et en bas mais voilà c'est pas mal de revoir un peu euh, tout ce qui est hygiène corporelle aussi nettoyer ménage et, euh, et euh, rangement dès qu'ils ont une activité j'essaye qu'ils rangent un max ou je range avec eux un max et si j'ai du ménage à faire du coup comme ils sont plus souvent à la maison euh, ben, forcément les sols je les nettoie tous les jours donc du coup ben, ils m'aident, ils passent le balai ou je leur donne le petit balai serpillère et ils s'amusent à passer la euh, serpillère sur un mètre carré <rire> et voilà ensuite euh, il va, ils ont forcément une variété de jeux à leur disposition ça peut être des jeux de société, ça peut être des jeux pour eux des Legos, des Duplos, des, euh, euh, des personnages, des animaux, des livres ils ont énormément de livres euh, voilà ils ont plein de jeux donc c'est un peu comme en vacances, ils ont droit au jeu. Et euh, alors moi je me, je me suis un peu euh, basée sur euh, les demandes de, de l'école à la maison. Parce euh, qu'on nous demande en général, c'est que l'enfant le, travaille 2 à 3 heures. Moi, bon, mon petit il n'est pas à l'école normalement. La grande elle est en maternelle. Donc c'est pas non plus des tâches super super compliquées. Mais euh, elle m'en a demandé quelques-unes en plus. Et du coup, j'ai préparé des petites, des, petits, euh, des petites bâtonnets de glace, on va dire, euh, avec des tâches, des activités à faire. Parce que comme elle n'est pas habituée au Montessori, où il y a des activités au, af, ouvertes et elle prend celle qu'elle qu veut, elle est la mienne qu'on lui dise ce qu'il faut faire, puisqu'elle est habituée à avoir un plan de travail. Euh, sa, sa maîtresse en public est assez Montessori aussi, et donc euh, pour la semaine, ils ont six activités à faire et à maîtriser ou en phase d'acquisition pour la semaine. Donc ça peut être euh, écrire un mot, euh, ça peut être euh, lire une histoire ou une comptine à un plus petit, parce qu'ils ont des classes mélangées, ça peut être euh, faire un coloriage libre, euh, ça peut être euh, ranger telle ou telle partie de la classe, passer le balai, ben voilà, euh, boutonner, faire des lacets, voilà, des acquisitions de ce genre-là. Donc du coup, bah, je m'en suis, suis inspirée. Et donc du coup, bah, là, faire une construction, plier le linge, ça va m'aider. Lire un livre sur la nature, on a des livres à la maison sur les animaux, sur euh, l'aigle royal, sur les fleurs, donc, comme, et sur euh, les continents. Donc du coup, on lit ensemble, ça c'est une activité avec moi. Nettoyer les fenêtres, qu'il faut faire tous les jours parce qu'ils sont tout le temps là. Anglais et espagnol, bah, parce que moi je donne des cours d'anglais et d'espagnol normalement, donc on voit des petits mots. Euh, une comptine donc là on écoute je leur mains à CD ils écoutent des comptines euh, on peut les chanter ensemble ça c'est des activités qu'on peut faire tous ensemble euh, écriture libre donc là je lui donne son petit cahier un petit cahier et elle écrit ce qu'elle veut bon, en général ça ressemble à l'écriture manuscrite mais c'est vrai rien dire et quand je lui dis ok super écris-moi aussi un mot que je puisse lire alors là du coup elle écrit en majuscule papa ok <rire> ensuite un coloriage guidé ça je vais vous mettre des, des, des, des photos euh, c'est euh, bah, typiquement euh, le coloriage et elle a la photo à côté ou alors elle doit suivre s'il y a des triangles c'est du rouge des ronds du vert et elle suit ça coloriage guidé boutonner une veste donc là, je vais vous mettre aussi des photos euh, c'est une de mes vestes à moi qui a des gros boutons noirs et donc comme ça elle apprend à boutonner et déboutonner Parce que, je lui dis il faut boutonner mais après euh, il faut aussi le remettre comme elle était à la base lacer des chaussures, donc là j'ai pris mes chaussures, mes converses, hein, et elle doit s'entraîner à lasser mes chaussures. Et là elle est clairement dans l'apprentissage, forcément, elle a 90 ans et demi. Faire un puzzle, bon, ça, beau, ça va il y a du graphisme, donc là on a un livre qui s'efface, et donc elle refait, les... elle s'entraîne. J'en ai pris un nouveau, je sais pas s'il va arriver, euh, parce qu'elle s'ennuie un peu de celui-là, elle le faisait déjà toute seule euh, avant le passée dans une période de confinement, donc elle en a un peu marre de celui-là. Apprendre des lettres. Donc on a des lettres rugueuses à la maison. Et donc c'est pour lui apprendre le son des lettres et comment ça s'écrit. Et pour passer après à la suite, parce qu'elle-même m'a dit « Maman, je veux lire mes livres toute seule Donc on va commencer par à, à m'assurer qu'elle connaisse bien les sons des lettres et qu'elle les reconnaisse en cursive, très importante. Et après on va avoir les associations, donc V, L'O. Des mots simples, sans phonèmes compliqués, donc on va déjà commencer là et on a un tableau noir, un tout petit tableau noir, vous savez, pour les enfants, et euh, donc je commence, il y a aussi, un, il y en a un, c'est euh, apprendre un mot, je sais plus où il est, je l'ai caché ou pas, lire un mot, et en fait c'est avec moi, je lui, je lui écris, par exemple, lire, donc c'est des mots qu'elle peut lire, euh, avec des phonèmes simples, et on décompose lettre par lettre, enfin son par son, et après on les assemble, faire un gâteau avec moi du yoga alors le yoga j'ai acheté des cours de euh, yoga par caroline ou yogi Park. bon je vous mets le lien là en dessous euh, je sais qu'il y a des cours sur youtube mais c'est une personne que je soutiens pas mal sur instagram elle est très sympa et euh, elle, a, elle galère comme moi de vivre de sa passion et donc je voulais la soutenir elle est sur tipeee vous pouvez acheter un cours pour 5 euros et c'est des cours de 20 de, de 20 minutes 25 minutes 40 minutes en fonction de celui que vous prenez. Moi j'ai pris pour les enfants donc c'est forcément un peu plus court. Et, euh, et voilà, donc là qu'elle pioche ce petit bateau. L Espagnol, on a dit. Et un, un coloriage libre, donc là elle fait ce qu'elle veut. Euh, voilà. Pour mon fils, je l'ai organisé un peu plus en mode Montessori. Euh, donc euh, il y a des activités libres. Il a deux ans et demi donc il ne connaît pas encore l'école. Et euh, donc du coup il a l'exercice des pinces à linge, des petites pinces à pincer et accrocher sur une, une assiette en carton et à repincer pour enlever des pompons à transvader d'un côté à l'autre les versements de liquide ou de graines il le fait souvent déjà Alors à table il s'amuse à verser, ça ça va euh, donc voilà je vais vous mettre plein de petites photos sachez aussi que toutes les activités que je, que, que je, vous, que je propose à mes enfants il y aura des photos sur instagram en story et j'ai fait une story à la une où je mets toutes les, toutes les idées on, fait, on a fait une compétition des couleurs avec des Legos. Donc on, on a pris tous les Legos qu'on avait, on a fait des tours euh, par couleur et on a regardé lequel, euh, quelle couleur gagnait elle était le plus, la plus haute. Euh, voilà, on a des caplas. Bref, je vous mets quelques photos par ici, mais surtout, allez voir Instagram, suivez-moi sur Instagram, je mets tous les jours des petites idées en story pour occuper vos enfants, euh, même avec des, euh, des, des bricolages. Voilà! Après on aime bien faire des jeux de société aussi, on fait des Legos, des constructions. Ce matin avec mon fils, je me suis amusée, on a pris la caisse d'animaux où il a plein d'animaux et je lui ai demandé de les trier par environnement. Donc il a pris les animaux aquatiques, il a mis d'un côté les, les, les dinosaures, les animaux éteints <rire> d'un côté, les animaux de la savane et les animaux de la ferme. Et donc on s'amusait comme ça, ferme slash domestique. Parce que bon, les chiens tu sais jamais où le mettre. <rire> Et puis il te dit non mais c'est un loup. Bref. <rire> ah, ensuite, euh, c'est on compte. Alors, je n'ai pas fait d'activité mathématique là-dedans. Parce que déjà au quotidien, on aime bien compter. Euh, là, par exemple, ils sont amusés avec, avec leur, pape, leur père à jouer avec un ballon de baudruche et à calculer le nombre de passes qu'ils font et essayer de battre ce record. Donc comme ça elle continue à compter. Mais au quotidien, elle, elle adore compter. Donc voilà. J'espère que je vous ai donné des idées. Alors oui, vous allez me dire, et la télé dans tout ça Alors oui, on leur permet, parce qu'il y a un moment où moi je dois travailler, je dois faire mes traductions, et donc on leur met un Disney. Euh, S'ils si ont bien fait leur activité, ils ont droit à un Disney avant de manger. Donc en général on le met vers 11h, 11h30. Et comme ça, moi ça me permet de faire un petit, une petite heure de power hour, <rire> d'heure euh, puissante au niveau euh, traduction ou préparation des vidéos, etc. Et, euh, et après on mange. Et comme ça, ils ont le temps de redescendre. Et après, on joue encore un peu, et puis siesta. Voilà, voilà J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir des idées d'activités. De, et si vous vous, vous, vous ennuyez, n'oubliez pas qu'il y a la vidéo spéciale adulte. Je vous dis à la prochaine. Ciao